Peut-on se créer un revenu complémentaire avec les paris sportifs Donc, Je reçois aujourd'hui Maxence Rigotier qui est parieur professionnel. et Il va tout vous dire par rapport à ça. Parce que je reçois, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de potes qui me disent « Mais comment tu fais, tu paries dans les... Combien tu as mis cette année 10 000 euros ?»« Mais comment tu comment es sûr que euh, tu vas euh, que tu, tu vas t'en sortir, tu vas récupérer ta mise ?»« Et est-ce que tu regardes ton image de foot ?» Je, dit, non, je connais dis « Non, ça me saoule le foot. » Mais j'ai un mec qui fait ça depuis des années et des années, et avec un ROI d'environ de 30 mais il va tout vous dire. Donc, salut Maxence Salut Damien, grand plaisir de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Euh, C'est pareil parce que, en fait, quand tu vas lire le parcours, Maxence va se présenter puis il va tout vous dire sur les paris et tu vas te dire forcément, ben je vais partir et je vais le faire. Donc Maxence, parieur professionnel, euh, entrepreneur, à succès et il nous vient d'une euh, un petite, petite bourgade de rien du tout, donc il va tout vous dire et vous allez voir que si lui, il l'a fait, vous, vous pouvez vous lancer dans l'investissement immobilier parce qu'il l'a fait dans le business en ligne, dans les paris sportifs. Donc Maxence si tu peux te présenter euh, pour ceux qui te connaîtraient pas. Ouais, absolument. Donc je m'appelle Maxence Rigottier. Donc j'ai grandi dans une petite ferme proche de Chalon-sur-Saône, dans Saône-et-Loire. Donc s'il y a des personnes de la Saône-et-Loire ou de Chalon-sur-Saône, plus particulièrement, hein, dites-le, ça sera très uh, intéressant. Donc je me uh, suis démarré sur Internet, donc le er février 2011. Donc pour la petite anecdote. Chez mes parents, donc qui sont en retraite euh, maintenant, qui habitent toujours dans le petit village là où j'ai grandi, il n'y a toujours pas la DSL. Donc même euh, bah, si aujourd'hui il y a de la fibre un petit peu de partout, bah, ça fait partie du 0 ,1%, 0 0,1%, 0,01% du territoire français où il n'y a pas euh, de connexion à DSL. Et du coup, bah, qu'est-ce qui m'a amené euh, au Paris Sportif C'est tout simplement parce que moi je suis quelqu'un qui, qui est passionné de sport, donc je suis abonné à euh, France Football, je regarde également énormément le site, l'équipe, je regarde Téléfoot, le canal Football Club, donc vraiment énormément de choses de sport. Et par la même occasion, donc comme je me suis intéressé au sujet et j'ai cette fibre entrepreneuriale ou encore d'investisseur, ben je me suis intéressé au paris sportif. Donc ça, ça remonte à, à pas mal d'années déjà, donc depuis 2006. Donc de 2006 à 2011, je jouais juste de temps en temps, mais j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables et c'est que depuis 2013 où je me suis professionnalisé. Voilà, là, super important ce que vient de dire Maxence, parce que je vois plein de… Maintenant, tu sais, quand tu commences à avoir des followers sur Instagram, tu as plein de personnes qui viennent te contacter pour que je leur fasse, par exemple, de la pub sur ma story, des parieurs. Il faut faire super attention parce que tu as deux types de parieurs. Tu as les parieurs comme Maxence rigotier donc après, il va expliquer ses, ses services, mais il a un business là-dessus. Et il n'a pas un business qui va partir dans trois mois. Et euh, il aura pris euh, juste de l'argent. Bah, je ne serais, serais pas parti avec la caisse. Voilà, comme, euh, malheureusement. Comme malheureusement, de, la, la plupart des, des pseudo-parieurs qui créent des comptes tous les trois mois et qui, qui te disent euh, Ok, j'ai je, je, je tous mes paris gagnants sur les paris court terme, pour le coup. Et en fait, c'est juste du gros bullshit. Donc, pour connaître Maxence, l'avantage, c'est qu'il a un peu de l'anti-bullshit, enfin, si je peux me permettre. Donc, euh, voilà, sur, euh, quand tu quelqu'un qui fait des paris sportifs et qui est rentable depuis euh, voilà, 2011, on va dire en tout cas. Euh, 2013, exactement, 2013. 2013. C'est euh, pour moi, c'est du gros lourd et c'est euh, du coup euh, un gage de confiance. Donc… Ouais, bah, euh... com complètement. Euh, donc, euh, Damien, il est membre de mon service des euh, paris long terme. En fait, j'ai deux services, service court terme et service long terme. Donc, long terme, ma promesse, c'est minimum 30 de héroïs par an. Donc, peut-être que ça vous paraît euh, beaucoup, alors inversement, ça vous paraît peut-être pas beaucoup. Voici ce que j'arrive à réaliser et puis je vais vous expliquer ensuite euh, bah, comment, relié statistique, logique, sportive pour en faire un investissement et mon club prix paris sportif donc qui est des pronostics court terme. Ma promesse c'est 10% de ROI donc à travers les tipsters que je recommande une ou deux euh, techniques sur une équipe à, à jouer à victoire à chaque match et mes différents pronostics euh, personnels. Donc juste euh, si jamais es perdu avec les termes donc le ROI ça veut dire quoi c'est à dire si tu mets 10 000 euros sur l'année sur les paris long terme à la fin de l'année la promesse de Maxos c'est que tu vas récupérer 3000 euros. Voilà, donc ça c'est pour du long terme, alors le court terme vous dites oui mais la, la rentabilité est moindre, c'est vrai, mais il y a un volume de pronostics plus important. Donc du coup ce qu'on appelle le ROC, donc le retour sur capital, il est un petit peu plus important, mais il y a beaucoup plus de travail parce qu'il faut placer bah, plusieurs centaines de pronostics, alors que du long terme il y en a une quinzaine, ça prend euh, tout simple. Donc gagner 30 par an en 5 minutes par mois. Et ma promesse des clubs préparés sportifs, c'est gagner au moins 50% de capital par an en 10 minutes par semaine. Donc, deux petites questions par rapport à ça. Alors, pourquoi si tu as. Les gens se disent souvent, euh, bah, si tu le fais, pourquoi, pourquoi tu, dis, tu donnes cette astuce à, à tout le monde Alors, tout simplement parce que deux personnes, euh, bah, d'autres personnes peuvent copier bah, ce que je fais. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une question que, que je reçois assez régulièrement. On me dit, mais Maxence, pourquoi. Tu es millionnaire internet, pourquoi tu ne mets pas plus dans les paris Et malheureusement, de 40 à 50 000 euros pour les paris long terme, c'est à peu près le capital maximum que je vous conseille. Pour quelles raisons C'est tout simplement parce qu'il y a des limites de bookmaker. Et du coup, ben même si vous voulez miser 20 000 euros sur le pari, vous n'allez allez pas pouvoir. C'est de la gestion du risque du bookmaker. Donc moi, ce que je préconise, c'est entre 40 à 50 000 euros maximum. Donc même si vous voulez mettre plus, bah ça, va être, ça va être compliqué. Il y a tout le temps quelques petites combines, mais ça devient quand même un peu usine à gaz. Mais bon, si vous avez moins de 40 000 euros à placer, ce qui est fort probable à 95-99% de chance, donc là c'est une bonne nouvelle. Et c'est un peu la même chose pour les paris court terme. Et du coup, si vous avez plus, juste une petite aparté de 40 000 euros à placer dans ces cas-là, laissez-moi un message en commentaire de la vidéo, parce qu'on va pouvoir faire de l'immobilier très rentable. Ah bah on là, ouais, optimiser ça sera, tout ça, et vous allez pouvoir parfait. faire des paris sportifs et de l'immobilier, et faire du gros cash des deux côtés. Complètement. Donc ça, euh, voilà, le, le, le gros point positif vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Et euh, peut-être que tu veux que j'explique un peu comment euh, bah, je sélectionne mes paris. Ou, euh... Alors, je... ou. Ouais, comment tu sélectionnes tes paris quand tu parles de 10, 15 000 euros, 20 000 euros Est-ce que c'est de la somme, une somme d'argent qu'on doit avoir de disponible en début de saison c Comment tout ça, ça se passe alors moi, vis-à-vis -vis de mon service, donc j'envoie, comme je vous l'ai évoqué, environ une quinzaine de pronostics dans l'année. Ce qui se passe, si j'envoie 15 pronostics, je vais avoir 14 pronostics gagnants. J'ai souvent malheureusement un pronostic perdant dans le lot. Et sur chaque pronostic, je conseille de jouer 7% de son capital. Donc si vous avez 10 000 euros, ben vous faites une mise de 700 euros par pronostic. Si vous avez 30 000 euros, vous faites une mise de 2100 euros par pronostic. Maintenant, dans les faits euh, concrets, je réalise donc numéro 1, les suivis un petit peu euh, statistiques, mais surtout numéro 2, c'est de la logique sportive. Donc, je vous donne quelques exemples. Donc, l'exemple euh, numéro 1, c'est plutôt de la pré -saison. Donc, depuis 2013, l'Atlético Madrid a euh, donc euh, été euh, tout le temps euh, premier, deuxième ou troisième, donc a gagné le championnat d'Espagne sans le Real Madrid et sans Barcelone. Donc, il y a ce type de pronostic qui est proposé. Donc, c'est le cas depuis 2013. Juste, ça veut dire quoi, ce que moi j'ai appris avec ouais. toi C'est-à-dire qu'en gros, si c'est le Real de Madrid ou Barcelone qui gagne le championnat, mais que l'Atlético est troisième, tu es gagnant. On gagne. Et voilà. si l'Atlético euh... gagne le championnat ou est deuxième, on gagne aussi. En fait, il faut juste qu'il n'y ait aucune équipe devant l'Atlético Madrid, hormis Barcelone, hormis le Real Madrid. Si vous suivez cette vidéo et que vous connaissez le foot, vous vous dites Mais c'est logique, Maxence la réponse est oui, bah, c'est pour ça euh, que j'envoie voilà ce type euh, de paris logique, sportive, statistique. Et souvent aussi, c'est que j'envoie un ou deux paris, en, entre guillemets, ce qu'on appellerait en pré-saison, donc au démarrage de la saison, mais mes prises de décision ont lieu pendant le cours de la saison. Typiquement, euh, quand euh, voilà euh, au début de la saison, je ne sais pas si réellement Lyon va être dans le top 3, si Marseille va être dans le top 3, donc j'attends 10, 15, 20, 25 journées de championnat. Mmh je préfère avoir une cote, donc une rentabilité moins. Donc euh, bah, pour vous, c'est peut-être beaucoup 30 mais dans le milieu des paris, euh, c'est… voilà, c'est l'échec que les gens euh, trouvent que c'est bidon. Et ensuite, je place le pari. Donc là, vous placez 7 de votre capital. Donc j'envoie un email où je me fais une petite vidéo tutoriel et les captures d'écran, histoire d'être sûr de ne pas se tromper euh, dans l'intitulé du pronostic. Vous placez et ensuite, vous attendez quelques semaines à quelques mois, bah, le temps que le pronostic se finalise et vous avez bah, au moins vos 30 par la suite. Ce qui est super important, si jamais tu… Euh, je vais te mettre un petit lien euh, dans la description de la vidéo si tu veux suivre les services de, de Maxence. Et surtout, ce qui est important, c'est que si tu pars sur 10 000 euros, enfin, tu me dis Maxence, mais en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Au milieu, tu as eu 5 000 euros supplémentaires. Dans la logique, il ne faut surtout pas les mettre pour rester sur 7 pendant toute l'année. Ouais, tu fais une saison complète voilà. à 7 comme ça il y a… Y a <coughs> en fait, ce serait « dommage » entre guillemets que vous mettiez beaucoup plus d'argent sur le seul pronostic perdant. Donc du coup, systématiquement, mettez la même somme d'argent l'intégralité de la saison. Et si vous avez une grosse somme d'argent qui arrive, donc quand je dis grosse somme d'argent, euh, 10, 15, 20, 30 000 euros, et par la suite, bah, l'année prochaine, bah, vous allez pouvoir miser à euh, bah, des mises euh, supplémentaires. Donc si, bah, au lieu d'avoir 10 000 euros, maintenant vous avez 40 000 euros, bah, vous faites des mises de 2800 euros par pronostic. Du coup, Maxence, une question un petit peu provoque, parce qu'on me l'a posé. Ok, mais toi, tu nous proposes un service, mais est-ce que combien tu mets sur ce service Alors moi, personnellement, je mets des mises de 3500 euros par pronostic, donc l'équivalent de 50 000 euros de capital, donc ce qui va me permettre de gagner 15 000 euros de bénéfices. Et ensuite, sur les paris court-terme, là, j'ai un, un capital de 100 000 euros, donc ce qui me permet de gagner globalement 50 000 euros. Donc voilà, pose-toi la question, est-ce que tu penses que Maxence va euh, balancer 50 000 euros, alors si on parle des paris long terme, dans la nature Voilà, le, le mieux, et c'est ça qui est important aussi, quand tu vas voir quelqu'un, il euh, y a énormément de bullshit sur Internet, alors il y en a plein dans l'immobilier, il y en a dans les paris sportifs, dans les business en ligne, est-ce que la personne, elle fait vraiment ce qu'elle te dit ah, ça, Complètement, est un... hein. Est-ce cas... qu'elle le fait encore ça, Tu vois, ça, ça c'est deux, est-ce qu'il y en a aussi beaucoup qui l'ont fait, mais qui sont morts au passage et, et ce qui est important, voilà, est-ce que les gens qui te parlent, ils sont en train de faire les choses euh, sur lesquels ils veulent euh, t'apprendre et euh, te faire passer à la vitesse supérieure. Complètement. Et euh, si vous connaissez un minimum le sport, vous allez pouvoir... Euh, donc, euh, vraiment comprendre un petit peu ce que je fais et ça va vous paraître euh, logique vis-à-vis -vis de tout ça. Oui, et, et à côté de ça, et si tu ne connais pas le sport, tu vas faire des paris sportifs. Et tu peux, perso, par exemple, je n'en ai rien à faire ouais. du foot. Et euh, Alors oui, parce que je connais Maxence. Euh, je sais. Et puis, en fait, ce n'est même pas une question de connaître Maxence, j'ai envie de dire. C'est juste une question... Euh, c'est officiel tu vas sur le sur le lien là qui sera dans la description et tu as ce qui s'est passé dans les dernières années. Donc c'est pas euh, c'est entre guillemets, il n'y a pas de fake là-dessus, c'est exactement ce qui s'est passé dans les dernières années. Ouais, de manière générale, bah, je fais une vidéo, je fais la petite analyse donc ce qui est bien euh, donc des personnes comme Damien, j'ai on va dire peut-être 25 des clients voilà qui s'en foutent complètement du sport, ils veulent juste les 30 peut-être même 50 d'autres qui veulent évidemment tout le monde veut les 30 mais qui connaissent un peu le sport, donc se disent « ah ouais, je le sens bien comme toi », ou alors « ouah ça peut quand même être chaud », ainsi de suite. Mais ce qui est, bah, ce qui est le plus important, c'est le résultat, tout le reste c'est pipeau Donc bah, typiquement, si on revient à l'exemple de l'Atlético Madrid, on s'en fout euh, qu'il soit premier, deuxième ou troisième, on veut qu'il soit, donc vis-à-vis -vis du Paris premier, deuxième ou troisième à la 38e journée, qu'il soit un petit peu en retard à un moment de la saison ou légèrement en avance, bah, c'est cool et tout, mais c'est à l'instant t quand le pari s'est finalisé, ok, est-ce que c'est gagnant, est-ce que c'est perdant, et c'est là euh, bah, le, le plus important. Le reste, euh, bah, c'est de la, la causerie. Et du coup, voilà, maintenant, es, c'est vrai que tu as deux possibilités, tu as 10 000 € par exemple, soit tu les laisses sur, sur ton livret à je sais plus combien tôt. 75 temps. 0,75 euh, ce qui voilà. est euh, un taux râlé pas crête. On va dire que si tu as euh, 60, 60 de, de paris gagnant, alors qu'on est plutôt sur 95 mais si tu as 60 tu seras dans tous les cas. Largement mieux que euh, que ce euh, fucking livret A qui au final sert à rien et te fait perdre de l'argent parce que je te rappelle que pendant qu'il y a une inflation si l'inflation est au dessus de 0,75 pendant que tu laisses ton argent sur le compte ben en fait on va pas faire l'écho mais tout simplement tu perds de l'argent quoi donc euh, si tu me suis c'est que tu es un investisseur immobilier c'est que du coup comme tu le sais moi je veux que les investisseurs immobiliers on soit des entrepreneurs avant tout qu'on fasse l'immobilier comme un business et par rapport à ça ben voilà, quand il y a un revenu complémentaire qu'on peut se créer assez facilement. Enfin, c'est lui qui fait tout le boulot avec son équipe. Et nous… Ah, on... Surtout moi, mais finalement, c'est quand même assez rapide. je suis comment je, je m'intéresse au sport, ben déjà, je le fais pour moi-même. Donc, il faut que je m'intéresse un minimum. <rire> et ensuite, j'enregistre une petite vidéo qui va durer euh, 5-7 minutes parce que j'explique surtout les bookmakers comment le placer. Et ensuite, c'est parfait. Et honnêtement, avec la vidéo, même euh, même euh, si as, tu me vois que tu as 70 ans et que tu euh, connais rien à Internet. Tu lis la vidéo, honnêtement, c'est assez, assez rapide. Puis maintenant, en plus, si tu as 70 ans et que tu me suis, tu connais Internet parce que tu as des enfants, des petits-enfants qui t'ont formé. Donc, il euh, n'y a, y a, y a pas de souci. Honnêtement, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, OK, tu vas placer 10 000 euros, tu vas avoir 3 000 euros, Et derrière, tu, si honnêtement, c'est vrai que si c'est pour lâcher la moitié aux impôts, ça ne sert à rien. Donc, combien tu lâches aux impôts euh, sur tes 3 000 euros de gains Zéro, nothing, rien du tout, nada. Alors, peut-être que vous dites, mais… On est en France, Maxence. Comment c'est possible Et la réponse, euh, est, oui, c'est est taxé. Mais comment ça se passe C'est taxé sur les cotes. Donc vous, quand vous placez le pronostic, évidemment qu'il y a des taxes de, réalisées par l'État français de, de 15 Mais c'est transparent. C'est-à-dire, vous placez le pronostic, vous avez vos gains, mais vous n'avez vous pas du tout vu que c'était taxé. Et, euh, du coup, vous allez payer 0 euros Donc ça, c'est euh, bah, chose rare en France, parce que comme vous le savez, euh, tout est taxé. Donc du coup par rapport aux 3 000 de bénéfices que va toucher Damien au minimum, eh bien, il va payer 0 euros Donc, c'est plutôt cool et ça va vous permettre bah, soit de réinvestir, soit de vous faire un voyage, de faire plaisir à un proche. Donc, c'est euh, appréciable. C'est plus qu'appréciable, c'est juste magnifique 0 euros Parce que c'est toujours pareil, on sait, ne on sait pas si ça va durer. Peut-être que dans 3 ans, ils vont taxer ça. Donc, ce qu'il faut ouais, toujours… Non, je pense pas parce qu'il y a eu l'autorité de rélugation de gens en ligne, donc l'Argen. Ouais. Qui a été mis en place en juin 2010 et en fait euh, donc euh, avec cela il y a eu euh, bah, le, le monopole français vis-à-vis -vis de, de tous les bookmakers et ce qui est bien c'est que les paris sportifs sont considérés comme un jeu de hasard donc même si bah, finalement c'est pas du hasard mais pour une fois euh, bah voilà c'est euh, un bon point donc vis-à-vis -vis de tout ça je pense pas que la loi change si elle n'a pas changé depuis 2010 ça risque de ne pas changer encore euh, un, un, un, un pas mal d'années mais d'une manière générale, on a beaucoup ça en immobilier, mais attention, je ne pas investir parce que ça va changer. Mais croque une partie du gâteau maintenant et il y aura toujours des stratégies à optimiser ensuite. Et, et là, tu as à croquer par exemple, tu mets 10 000 euros, tu vas prendre 3 000 euros, et d'après tu mets 13 000 euros, tu vas monter, tu vas monter. Le jour où, imaginons que ça soit taxé, bah, tu auras ton enveloppe de 25 000 euros et tu seras content par exemple. donc, donc complètement. Il faut se lancer par rapport à la réglementation qui est en place, et prendre euh, sa part du gâteau euh, au moment où, tout simplement, c'est possible. Quoi. Ah bah, je 100% d'accord, et à chaque fois, euh, bah, est-ce que vous faites les choses C'est comme dans l'immobilier, tout ce qui va avec. Il faut le faire, ça demande euh, bah, peu d'investissement de, en temps, et, euh, et euh, malheureusement, bah, très peu de personnes le font, donc ce qui ne leur ramène pas la, la rentabilité et d'augmenter leur capital. Une petite question, est-ce que je peux le faire euh, à n'importe quel moment de l'année ou faut que j'attende le début de la saison pour euh, souscrire au service Alors, excellente euh, question qu'on me pose assez régulièrement. La réponse est oui, vous pouvez le faire n'importe quand. Pourquoi Parce que vous allez avoir accès 365 jours pleins au service. Donc, du coup, bah, si vous démarrez, on va dire, un, un mois de mars, vous avez jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Donc, si vous démarrez le 17 mars, vous avez jusqu'au 17 mars de l'année suivante. Donc, pas ricochet vous allez toujours avoir votre rentabilité, c'est juste que ça sera à cheval sur deux saisons et vous allez avoir au moins vos, vos 30 Donc souvenez-vous, vous allez recevoir une quinzaine de paris par an, donc entre 14, 15, 16 ou 17. S'il y en a 16 ou 17, bah, il y a déjà des pronostics qui auront été gagnants pour pouvoir bah, placer la suite parce que si vous faites 7 x 17, ça fait plus que 100 donc il y aurait un problème. Et Ensuite, il euh, n'y bah, a plus qu'à attendre, donc euh, également 5 minutes d'effort par mois. Donc ça, j'insiste bien là-dessus, ça paraît peut-être fou, mais j'ai des fois des gens qui me disent « ouais, mais il n'y a rien à faire, ça fait trois semaines que j'ai rien ». Oui, 5 minutes par mois, donc je le répète bien, il n'y a pas plus que 5 minutes d'efforts par mois. Donc 5 minutes par mois, 5 fois 12, 1 heure Une heure, oui, une heure par donc, je vais, an. Je donc, vais euh... gagner 3000 euros de l'heure cette année avec les paris sportifs. Plutôt cool. Et la question du coup, c'est qu'est-ce qui te fait gagner aujourd'hui 3000 euros de l'heure, mais même si tu mets 2000 euros, à la limite, ça va te faire gagner euh, 600 euros. Qu'est-ce qui te fait gagner même 600 euros de l'heure Est-ce que c'est ton boulot que tu fais aujourd'hui Est-ce que c'est les transports en commun que tu prends pour aller à ton boulot Honnêtement, voilà, il y a une solution à peu, à peu près, on va dire clé en main, pour se faire un peu d'argent. Donc c'est euh, c'est cool d'y aller. Et un dernier point, l'investisseur qui est en face, qui a envie de se lancer, mais qui a une petite peur. Si tu pouvais lui donner un euh, lui donner euh, une, un dernier conseil qui va lui permettre de, de lever cette, euh, cette petite peur pour réellement passer à l'action. Bah déjà peut-être que vous vous dites toi ouais, même Maxence comment euh, finalement tu peux réellement euh, garantir ce résultat. Donc déjà c'est euh, mes expériences passées mais vraiment là où je peux garantir euh, mais à, à 100 000 vous ne perdrez jamais jamais d'argent. Donc c'est à dire que vis-à-vis euh, -vis de, de ce que je fais peut-être que j'aurai une année légèrement moindre, ça arrivera certainement un jour, hein. il faut bien une fin de série, j'aurai peut-être une, une année à 27% ou 22% et ainsi de suite. Mais sachez que vous ne perdrez jamais l'argent. Donc au mieux, vous avez au moins les 30%. Les dernières années, on avait fait 32-38%, on avait fait 39%, 29-95%, 34-37% et 35-28%. Donc au mieux, vous avez au moins 30%. Ouais. Et au pire, il y avait une année, on avait, on avait fait 29,95 pour euh, la petite anecdote. Et au pire, bah voilà, vous aurez un peu moins de 30%, mais vous ne perdrez jamais un centième. Donc là, là-dessus, euh, c'est quand même plutôt euh, pratique. Donc au pire, vous aurez 30 fois le, le, le livret A. Quoi. La promesse est plutôt, euh, est plutôt est sexy. C'est plutôt pas mal. Et, euh, et si vous connaissez un petit peu le, le sport, eh bien, même si vous ne rejoignez pas mes services dans le futur, Faites-le pour votre propre portefeuille si vous êtes un expert du tennis, du basket, du rugby. Ça vous permettra bah, d'avoir un petit pécule à la fin de l'année. J'ai juste une question, parce que moi j'avais croisé des, des, des parieurs qui s'y connaissaient vraiment. Et ils me disaient, on ne peut plus parier en France parce que les codes sont pourris. Euh, et je lui dis, mais bah non, moi j'ai l'impression que sur les paris sportifs que je fais, les codes sont, sont plutôt, euh, plutôt correctes. Quoi. Donc, Alors vis-à-vis, euh... -vis, ouais, si vous êtes résident français, comme je l'ai dit dans la vidéo, vous avez depuis juin 2010 l'Argel, donc l'autorité de régulation des jeux en ligne. Et du coup, en France, le taux de redistribution aux joueurs, il est de 85%. Donc, euh, il est beaucoup moindre qu'à l'étranger. Toutefois, il y a un seul domaine où l'écart est le moins important, c'est les paris long terme. C'est pour ça que je vous le conseille également. Mais sinon, c'est vrai, hein, les mois à l'étranger, si vous êtes un, euh, quelqu'un à l'étranger, au lieu d'avoir du 30 les gens sont plutôt proches euh, des 35 à 40 parce que les cotes, et tu dois le voir quand j'envoie les, oui. les, les paris, quand je dis « Bookmaker Bet 365 », à chaque fois, les cotes sont euh, bah, largement supérieures, parce que euh, voilà, à l'étranger, ça, c'est pas une surprise, vous avez moins de taxes. Donc à chaque fois, c'est des jeux considérés de hasard donc vous avez 0 d'impôt, mais comme je vous l'ai dit, on est en France, donc oui, c'est taxé. Donc c'est indolore, c'est transparent, on ne le voit pas, mais évidemment qu'il y a des taxes sur les paris sportifs, et c'est pour ça que les, les cotes sont moins importantes que nos confrères européens. Bon, c'est un peu, euh, tu as les frais de notaire, comme pour un achat immobilier, voilà. mais t'as pas les impôts sur les sur le revenu locatif. Voilà, tu auras compris du coup que si tu veux faire des paris euh, court terme, parce que tu peux aussi euh, rejo voilà, rejoindre le club privé pour les paris à toi, court -ce terme. Ce euh, serait intéressant, on va demander de à main. qu'est-ce qui t'avait convaincu du coup euh, d'investir dans les paris long terme c'est que euh, à un moment, quand tu es investisseur et entrepreneur, tu dois, tu te dois, c'est une obligation de multiplier les sources de revenus. Alors j'aime pas le mot Excellent. passif, j'aime pas le mot passif, mais là on est, on est obligé de, de reconnaître que c'est, euh, allez, ça, ça c'est minutes par mois si, si, si on prend le temps de comparer les cotes entre 3, quatre euh, uh, boomerangers. Donc 10 minutes par mois, euh, on est quand même sur du euh, passif à 99%. Et du coup, euh, c'est ça et c'est l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment trop de tocards sur Internet faut qu'ils arrêtent d'ailleurs. Arrêtez de faire de la merde s'il vous plaît sur internet parce que d'un autre côté vous faites du business à ceux qui font des trucs bien et authentiques. Et je sais que c'est ce qu'on te donne euh, comme compliment à chaque fois et c'est aussi ce que j'ai c'est à dire que les gens en ont marre du bullshit dans l'immobilier c'est tu vas tu seras milliardaire en cinq minutes euh, voilà ils en ont marre d'entendre ça donc euh, c'est cool pour nous parce que nous on leur vend pas du rêve on leur vend des, des résultats et euh, voilà je connaissais ton, ton, ton histoire ton historique de succès là dessus et ensuite à un moment quand tu es entrepreneur quand tu es investisseur il faut juste à l'action, si tu as un peu peur, tu mets 2000 euros. Bah, c'est le minimum. Ouais, bah, c'est un excellent conseil que tu as évoqué. C'est de manière générale, démarrer petit. Vous vous dites, oh, bah, c'est bon, ouais, ça me paraît facile à placer les paris, tout est nickel. Et euh, puis la ligne d'après, bah, vous augmentez euh, un, petit, un petit peu. Ouais, ça, ça me paraît bien. Enfin, si 2000 euros pour toi, c'est quelque chose qui est petit. Si 10 000 euros pour toi, c'est quelque chose qui est petit, ça va dépendre de chacun. Voilà, mais au moins 2000 euros. Si tu mets 2000 euros, alors Maxos il est excellent en, pour découper ça en 7%. Si je mets 2000 euros il faut que j'ai quoi tous les mois environ bah, Une mise de 140 euros par pronostic <rire> et euh, vous allez avoir un, un bénéfice donc d'au de, de moins 600 euros moins le coût de l'abonnement, euh, mais ça vous permettra déjà de vous familiariser avec le concept, de vous casser toutes les euh, croyances ou des peurs ou euh, bah, en se disant « oui mais je ne suis euh, pas le sport » ou « j'y connais rien ». Donc Damien ne connaît rien et c'est ça, moi, moi je préfère même limite les gens qui… Euh, ça ne me gêne pas, les gens qui connaissent, bah, voilà comme ça ils voient ici, ça leur correspond également, mais ceux qui ne connaissent pas… Bah, ils se posent pas de questions, ne disent pas est-ce que c'est un bon pari ou un mauvais pari, et ce qu'ils veulent c'est les 30%, ils ont les 30% et, et c'est parfait par rapport à ça. Et c'est comme dans l'immobilier, moi j'ai démarré euh, petit, et petit à petit je vais augmenter, bah, vous pouvez faire exactement pareil, pareil pour les paris, c'est un excellent conseil, c'est euh, pas vouloir, euh, si on, on a des craintes ou des peurs, mais avancer. Le plus important, ce qui ferait la différence entre toi et une autre personne, c'est juste de passer à l'action. La plupart des gens en fait, ils sont à la machine à café en train de râler, mais ils râleront jusqu'à leur 65 ans, voire 70 ans, tant qu ils ont, quand ils auront une retraite quoi, environ. Tandis que toi, tu vas passer à l'action, donc tu, du coup, tu vas changer ton état d'esprit. Et voilà, les paris sportifs long terme, honnêtement, en plus, c'est un passage à l'action euh, à côté de l'immobilier. C'est tellement facile, honnêtement, que c'est dommage. De... Non, de C'est vrai. Euh, on suit, on reçoit un mail, on, on, euh, on, on place et on récolte de l'argent. Euh. Et après, c'est juste la question de se poser qu'est-ce que tu vas faire avec les 3000 euros que tu vas gagner Tu vas partir en vacances, tu vas les réinvestir donc voilà, une question de, de riche, c'est ça qui est cool. Parfait, absolument. Bah merci. On a fait le tour, Maxence. Bah merci à toi. Donc, euh, bah, cliquez sur le bouton s'abonner vis-à-vis euh, -vis de la chaîne YouTube si vous avez apprécié la vidéo et euh, mettez un petit bouton « like » si euh, vous l'avez aimé, ça nous permettra d'avoir votre opinion et partagez-la si vous avez des gens, que vous connaissez, qui a un petit peu de cash et qui aimeraient investir. Et euh, bah, Damien mettra les liens, il y aura un lien sur la présentation du service. Donc moi, ce que je vous invite, c'est de regarder les vidéos. Mmh. Il y a au moins une trentaine d'avis en vidéo. Donc regardez aussi bah, si vous estimez qu'il y a des profils qui vous correspondent et puis bah, au plaisir de vous voir dans le service. Et si vous connaissez le sport et que vous n'êtes pas de membre de, de mon service, faites-le pour vous-même parce que ça vous permettra d'avoir une nouvelle ligne de revenus à la fin de l'année et ça, ça va être cool pour votre portefeuille. Et un petit complément juste. Bientôt, tu auras des témoignages de personnes qui suivent mes programmes en immobilier parce que je les encourage à le faire et du coup, ils vont avoir les premiers résultats dans, dans pas longtemps. Et voilà, ça, sera, ça vous montrera, vous qui sûrement êtes plus sur l'immobilier, ben que euh, voilà. avant d'être immobilier, avant d'être paris sportif on est juste un entrepreneur de la tête. Et du coup, voilà, quand on a des choses qui, qui semblent rentables, on y va, on fonce. Absolument. À tout de suite et au plaisir pour la suite. Ciao. Bye. bye. bye.